Bonjour, dans cette séquence, on va voir quelque chose d'un petit peu avancé en, en Pharo, que sont les opérations réflexives qui permettent de supporter le, le live programming, le développement interactif qu'on utilise toujours. En fait, on va se poser la question, qu'est-ce qui se passe quand, quand, quand je recompile une classe ou, quand, ou quelles sont les opérations réflexives mises en jeu pour implémenter euh, les, tout ce qui est nécessaire pour le développement interactif. Donc je vais prendre un scénario. Donc typiquement, le scénario euh, standard, c'est je définis une classe, j'ajoute des méthodes sur cette classe, je crée des instances de cette classe, et ensuite, je vais changer la définition de la classe et je vais rajouter des nouvelles variables d'instance euh, dans cette classe. Donc ça veut dire qu'est-ce que je dois faire des instances qui existent déjà, qui ont été créées, alors qu'il y avait un attribut de moins dans la classe. Donc ça veut dire qu'il va falloir être capable de migrer euh, ces instances, d'accord donc il faut mettre en place un mécanisme pour transférer ces instances sur la nouvelle version de la classe. Et ensuite, je continue à travailler. C'est ce qu'on va voir dans, dans la suite. On va voir les opérations qui permettent la recompilation dynamique euh, de classes, qui permettent la recompilation de méthodes, qui vont permettre euh, de migrer automatiquement et de façon transparente pour le programmeur euh, les instances sur la nouvelle version de la classe. Donc pour ça, il va falloir que je sois capable de récupérer toutes les instances d'une classe, et ensuite que je sois capable de changer tous ceux qui utilisaient ces objets-là de façon à leur charger leur pointeur, pour qu'ils utilisent les nouveaux objets. d'accord Alors, on commence par le début. Comment est-ce que je fais pour récupérer toutes les instances d'une classe Donc en fait, j'ai un message pour ça. Si j'envoie all instances à une classe, ça me rend bien une collection de tous les objets, instances de cette classe. Donc c'est vraiment une collection de tous les objets. Hein. Je peux les manipuler, hein. c'est des objets standards. Donc par exemple, si je demande all instances à la classe window, j'obtiens bien une collection d'objets window je peux récupérer le premier élément de la collection et lui envoyer le message close puisque c'est une fenêtre. Donc, tout Dans la classe Window, il y a bien la méthode close qui est définie. Alors, on a une autre, une autre primitive réflexive qui est pointers to qui permet, quand j'envoie ce message-là à un objet, de récupérer la collection euh, de tous les objets qui détiennent une référence sur cet objet. D'accord Donc ça, ça va être extrêmement pratique quand on va vouloir euh, changer, euh, ch changer des objets. D'accord donc Justement on y vient, la primitive hein, pour changer tous les pointeurs c'est la primitive Bicom. Donc en gros l'idée, ça va être de dire je veux échanger deux objets, d'accord Donc pour échanger deux objets et de façon symétrique. C'est à dire que tous ceux qui pointaient sur cet objet-là dans le système, et là on avait d'autres pointeurs sur cet objet-là, et eh bien je vais inverser, je vais dire bah, maintenant tous ces, tous ces éléments eux ils pointent sur celui-là, d'accord Et tous ceux qui étaient ici, je casse ces liens, d'accord, je casse ces liens, ils vont pointer sur cet objet-là. D'accord Donc c'est ça le, le bicom, c'est inverser tous les pointeurs dans le système symétriquement. Donc je vous donne un, un exemple ici. Donc je crée un point, euh, un point 1 qui pointe vers l'objet .00, euh, une variable pt2 qui pointe euh, vers l'objet .00 aussi ici, euh, une variable pt3 qui pointe vers le, le, le point 100, 100. Et puis j'écris la primitive pt1 become pt3. Donc là, ça veut dire que tous ceux qui pointaient sur l'objet pointé par la variable pt1, ben maintenant, ils vont pointer vers le point 3. D'accord Donc tous ceux qui pointaient vers pt1, donc on voit que pt2, la variable pt2 pointait bien sur le même objet que pt1, et maintenant, elle pointe vers celui qui était référencé par pt3. pt3, lui, maintenant, vu que c'est symétrique, ça va pointer sur ce qui était pointé par PT1, donc c'était celui-là là-haut. Et PT1 pointe bien vers celui qui était pointé par PT3. Donc on a bien les pointeurs qui ont été échangés de façon symétrique. On a le pendant asymétrique, qui est become forward, qui permet de dire que je veux changer les pointeurs. Tous ceux qui pointaient vers cet objet-là vont maintenant pointer sur cet objet-là. D'accord mais pas l'inverse, c'est-à-dire que ceux qui pointaient sur cet objet-là continuent à pointer sur cet objet-là. Donc je vous donne encore un exemple, le même exemple avec des points, où ici on effectue le become forward, et ce qu'on peut voir, c'est que ceux qui ont été impactés, c'est vraiment PT1 et PT2, PT3 n'a pas du tout été impacté par le become forward, lui, tous ceux qui pointaient sur, sur, sur cet objet-là n'ont pas été changés. Donc on a une autre, une autre primitive réflexive hein, qui est adopt AdoptInstance qui, qui permet de changer la classe d'un objet. Donc en gros je demande à une classe d'adopter une nouvelle instance passée en paramètre. d'accord Donc ça changer la, la, la classe d'un objet c'est extrêmement, euh, extrêmement puissant, mais ça a ses limites. Il faut absolument que la, la classe de départ de l'objet, donc la, la classe de, de un instance ici, soit compatible du point de vue du format avec la classe receveur ici. Je ne peux pas changer n'importe quel objet, par exemple en collection, si ce n'en est pas une, etc. Ça dépend si c'est une collection indexée, etc. Donc on voit que le, le format des objets va avoir un, un, une importance. Alors, en fait, une classe, euh, qu'est-ce que c'est si on revient à l'essence des classes Donc une classe, c'est ni plus ni moins qu'un format. Euh, ça, le format va spécifier le nombre de variables d'instance, euh, le type de ces variables, euh, nommées, indexées, hein, vous vous souvenez, on l'a vu dans, dans une séquence précédente. Euh, une classe, elle a une super-classe et un dictionnaire de méthodes. Donc en fait, on peut voir euh, sur la classe Behavior, hein, la classe Behavior c'est une super-classe euh, de la classe Classe qui définit euh, le comportement euh, de base des classes D'accord Donc juste le, le minimum vital qu'on doit avoir dans une classe. Donc une classe, elle a une super classe, elle a un dictionnaire de méthodes et elle spécifie un ensemble de formats pour ces, pour ces instances. Donc là, dans, dans cet exemple, je vais résumer un peu tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, tous les, les comportements réflexifs euh, que l'on a vu jusqu'à maintenant pour doter euh, les, les, certaines instances d'un comportement spécifique, d'accord Qui leur est propre. Donc je, je, je vous explique le, le, le code au fur et à mesure. Donc ici, sur les trois premières lignes, on va créer une instance de la classe behavior. Donc je vous rappelle, hein, c'est une classe, Donc, behavior, ici j'ai une classe. Je crée une instance de cette classe que j'appelle behavior. Donc là, j'ai un objet behavior. Je vais indiquer que cette classe, cet objet behavior, hérite de la classe modèle. Ici. Je fixe le format de, de, de, cette, de cet objet behavior. Ensuite, je crée une instance de la classe modèle, ici. Voilà, donc j'ai un objet modèle. Et puis la ligne importante de ce morceau de code, elle est ici. Voilà, donc je vais changer la classe de cet objet modèle pour être la classe de l'objet passé en paramètre, donc behavior. Donc maintenant, je vais casser ce lien et je vais dire tu deviens une instance de cette classe. Donc cette classe c'est bien une sous-classe de la classe de modèle. Je vais être capable maintenant de compiler une nouvelle méthode dans cette classe ici. Donc je vais compiler la méthode fou qui retourne 2. D'accord Ici. D'accord Et c'est bien dans l'objet behavior que je fais ça ici. Et on voit que la ligne importante maintenant, si j'envoie le message fou à mon objet modèle ici, j'envoie le message fou il va bien me répondre 2. Pourquoi Si vous vous souvenez du méthode lookup, j'envoie le message fou à l'objet modèle. L'objet modèle commence la recherche de la méthode à exécuter dans sa classe, qui est l'objet behavior ici, et dans son dictionnaire de méthode, il y a bien la méthode fou. OK, Donc ça marche parfaitement. Par contre, si je crée une nouvelle instance de la classe modèle ici, je crée une nouvelle instance, là, je lui envoie le message fou. Donc là, j'ai une erreur qui est signalée. Message not understood, puisque si j'applique l'algorithme du lookup, je remonte dans la classe de cet objet, c'est la classe modèle, et dans son dictionnaire de méthode, il n'y a pas la méthode fou et ni dans aucune des superclasses. Donc en fait, ça nous a permis de doter ce, ce, ce mécanisme en fait, un peu avancé, nous a permis de doter une instance spécifique de la classe modèle d'un comportement particulier. Donc je reprends le, le même exemple, mais cette fois sur la, la classe 7, pour que vous compreniez bien. Donc ici je crée 7.1, c'est une instance de la classe 7. Okay, D'accord Donc la classe 7, elle a un dictionnaire de méthode avec la méthode add. Et puis je veux, pour une instance de la classe 7 particulière, changer cette méthode add, qui a un comportement particulier spécifique pour un set particulier. Donc ce que je fais, c'est que je vais créer une classe anonyme ici. Donc une classe particulière, mon objet behavior d'avant, qui hérite de la classe 7. Donc ça c'est vraiment de l'héritage. Je vais avoir mon objet set2, qui est instance de cette classe anonyme. Je vais avoir une méthode, dans le dictionnaire de méthode de cette classe anonyme, je vais redéfinir la méthode add en lui mettant du comportement spécifique, le comportement qui va m'intéresser. Et maintenant, si j'envoie le message add à cet objet set2, c'est bien cette méthode qui va être sélectionnée, qui va avoir un comportement spécifique et différent de la méthode add qui est ici, si j'envoyais le message add à ce set-là. Donc on a bien deux sets qui n'auront pas le même comportement face au message add. Donc, je vous montre le code pour réaliser ce, cette, cette expérience. Donc exactement comme avant, hein, je vais créer une classe, donc instance de la classe Behavior, je vais fixer la super classe à la classe 7, je fixe le format, je vais compiler la méthode add euh, dans cette classe anonyme. Donc la méthode add, en fait je viens redéfinir la, classe, la méthode add qui est définie dans la classe 7. Je fais un transcript show juste pour faire un affichage, pour dire voilà, la méthode add a été exécutée avec tel objet. Et je appelle super pour exécuter la méthode add qui se trouve dans la classe 7. Donc maintenant, on va tester, tester ce, ce code. Donc je fais, pour faire ça, je vais créer un premier set. Donc je vous rappelle, j'ai la classe 7 ici. Voilà, je vais créer une première instance de cette classe que j'appelle set. Cette instance, je vais lui envoyer le message add. Add1. D'accord Donc là, c'est bien la méthode add de la classe 7 qui va être utilisée. D'accord Donc si je demande cette classe, ici, je vais bien obtenir la classe 7. Sauf que, maintenant, je vais exécuter cette primitive. Donc je vais demander à cet objet 7 de changer sa classe et d'utiliser comme classe la classe behavior que j'avais avant, qui était une sous-classe de la classe 7, donc behavior. Donc on va le changer. Maintenant, il va devenir une instance de cette classe qui, lui, à une nouvelle version de la méthode add. Donc ce lien a été cassé, d'accord Donc si j'envoie maintenant le message add2 à cet objet, ça va sélectionner la méthode add de mon objet behavior, qui est une sous-classe de la classe 7, et ça va bien exécuter ce code-là. D'accord Et grâce, Donc je vais voir sur le transcript que un objet, que la méthode a été exécutée, et par contre l'action va bien être exécutée in fine puisque j'utilise « super » pour aller exécuter la méthode « add » aussi de la classe 7. Donc ça m'a permis de doter ou d'espionner de les instances de set que j'aurais sélectionnées grâce à cette ligne, en fait. Donc en conclusion, tous les outils de, de réflexion qu'on a vus jusqu'à maintenant sont, sont extrêmement utiles et permettent la construction d'outils novateurs et innovants. On peut vraiment expérimenter, euh, euh, d'implémenter des, des, des nouvelles choses grâce à, à ces primitives réflexives. Donc ça, ça promeut l'extensibilité la, du, du langage. Euh, il, par contre, il y a une règle, une règle d'or. Hein, quand on utilise la réflexion, il ne faut absolument pas l'utiliser à mauvaise escient dans vos programmes, dans du code métier. Donc dans du code métier, on va euh, limiter euh, l'utilisation de code réflexif puisque je vous ai dit, avec la réflexion, on peut aller trop loin, euh, violer l'encapsulation des objets, et, et vraiment... Euh, s'affranchir des règles, des bonnes pratiques de la programmation objet. Donc c'est vraiment réservé à la construction d'outils.